Bah écoutez, effectivement, partage du cœur, euh, j'ai trouvé en, en Jean-Luc euh, beaucoup de, de, de, de sensibilité, beaucoup d'honnêteté, beaucoup de passion, donc si jamais effectivement vous voulez euh, bah, du cœur euh, dans une intervention extérieure, contactez Jean-Luc, oui, ça fonctionne, euh, l'optimisme opérationnel, je crois que c'est complètement d'actualité, et ça, ça, le sera, ça le sera toujours. Euh, franchement, j'ai été ému par, par cette intervention, qui encore vient du cœur. Et c'est ce qui me plaît beaucoup, moi, c'est les émotions au cœur d'une intervention. Bravo et merci Jean-Luc.